Là c'est la fin, vas-y Tunso, c'est la fin. Désolé les gars. T'inquiète. Ouais ouais bonjour à tous les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va bien pour le moment Mais j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur puisqu'aujourd'hui c'est le jour J, c'est le D-Day, c'est l'épisode final Alors non pas de Madventure bien sûr, <rire> l'épisode final euh, du, du jeu Minecraft en lui-même en fait Puisque aujourd'hui on va affronter l'Ender Dragon, on va l'affronter, on va le détruire, on va le casser en deux les gars, on va le casser en deux eh, hey, en plus vous êtes des boss, merci pour vos commentaires sur le dernier épisode J'avais complètement zappé Messieurs, dames, j'ai un bouquin Power 4 Alors, efficiency 4, quick charge, multishot Je vais perdre ces gens chantent, mais c'est pas grave, il y a Power 4 Moi mon Power 4 juste ici Ça fait 8 niveaux tout pile ce que j'ai Et on a un Power 5, infinité, flame Je pense qu'on peut le dire Voilà, on est plutôt pas mal Et j'ai failli passer à côté les amis, donc merci à vous Vous êtes absolument des boss Alors, j'aurais pas besoin de la hache Je pense dans le... Euh... Dans Donc ça c'est parfait J'aurai besoin de beaucoup de nourriture Les torches j'en ai pas besoin dans l'immédiat Je vais avoir besoin de beaucoup de seaux pour être safe euh, Et encore c'est pas sûr En fait ce qu'il nous faudrait avant de partir C'est plein pearls. et j'en ai que deux ah, ça ça va être compliqué Il nous faudrait des ender pearls dans le cas où on se fait kicker en l'air Ça va nous permettre de nous sécuriser euh, Il va nous falloir également des blocs hein, Bien sûr avant qu'on parte il va nous falloir des blocs Les blocs de cobble sont ici Voilà euh, Qu'est-ce que je vais avoir besoin de plein de pommes en or Oh là là j'ai failli passer à côté. Alors j'ai 5 golden apple ici. J'ai une chitée. Um, je vais pas la prendre. Je vais... Attendez, est-ce que ça me fait combien de lingots là ah, Ça me fait que 4 lingots, ouais. Mmh, ouais, j'aurais jamais dû faire des trocs euh, avec euh, le cochon. Bon, c'est pas Et 5 euh, golden apple, en vrai, euh, ça devrait suffire. Hein. Normalement, golden apple, c'est quand t'es dans le mal. Hein. En vrai, on va faire à distance avec notre arc, -ain. Donc, euh, ça c'est déjà pas mal. Euh, bah ouais, écoutez. En vrai. Alors les ender Pearls sur le chemin, si on pouvait en avoir, ce serait toujours mieux. La nourriture, ça devrait aller. Euh, les torches, j'ai pas besoin de plus. Là, on va affronter l'Ender Dragon, les mecs. On va affronter l'Ender Dragon. On n'est pas là pour, euh, pour siroter, je sais pas quoi. Donc, euh, peut-être un Total of Undying. Mais je pense que je vais avoir du mal à m'en servir. Euh, un bouclier peut-être tout neuf. Est-ce que j'ai un bouclier tout neuf Ah euh. Tout à fait ouais On va peut-être échanger avec le bouclier tout neuf Ça fera pas de mal Et puis euh... Et puis euh... Et puis voilà je pense que Est-ce que ça fait plus de dégâts la Spectral Arrow C'est une vraie question ça bon En vrai je pense que c'est bon Je pense que c'est bon les amis On va partir Oh mon dieu On va remplir ces seaux d'eau On va partir euh, Direction Direction L'Ender Dragon, j'ai peur, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose C'est absolument horrible euh, Non, alors oui Je sais ce que j'ai oublié On va y aller de ce pas les amis, ça va être épique hein, cet épisode Vraiment ça va être épique Je compte sur vous pour bombarder la barre de like Oh non, en plus il y a des pillageuses qui arrivent euh, Moi je me casse, hein. rien à piquer Ah non c'est bon C'est un c'est un marchand euh, Je vais juste voilà, prendre ça Le temps de naviguer dans le nether je vais reprendre ces lingots d'or finalement Puisque sur le chemin on va avoir de l'or quand même L'épée je la garde Ma pioche cheatée tiens Je vais quand même la prendre ma pioche cheatée De toute façon c'est l'aboutissement de toute une vie Lender hein, Dragon Non Ah peut-être pas <rire> Je vais peut-être garder euh, la pioche en fer finalement <rire> On n'est jamais trop prudent Ok Euh... Là j'ai encore du seau d'eau finalement euh, Donc tu sais quoi j'en remplis encore un dernier J'ai l'or sur moi Est-ce que j'ai des pommes C'est ça la vraie question Ah si si j'ai des pommes hein, frère arrête Regarde Oh mais j'ai encore des golden apple, ah, c'est bon c'est bon Est-ce que c'est bon pour vous <rire> Bah c'est bon on peut y aller Et puis sur le chemin on pourra peut-être récupérer un petit peu d'or Allez Bon rien n'est sûr mais en tout cas Voilà là au moins on est bon Les ender perles sur le chemin il faudra en prendre aussi C'est important parce que deux Ender c'est clairement pas suffisant. Mais vous inquiétez pas, dans l'Ender. Enfin, euh, dans l'End, euh, les Ender Pearls. Oh bah, c'est pas ce qui manque, hein. C'est pas ce qui manque. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez kiffer cet épisode. J'espère que tout va bien se passer. Vraiment. Pff, y a pas de raison, non y a pas de raison. Je sais pas. En plus, Durabilité. Ouais, si, j'ai 300. J'ai au moins 300 essais. J'ai au moins 300 essais. Y'a pas de raison que ça se passe mal. Attendez, je vais descendre voir s'il y a des trocs à récupérer ou pas. C'est toujours sympa. Non. J'ai dit que j'allais Oh putain, je me suis gâché dessus. C'est pas vrai. Ah oh, je me suis chié dessus. Oh y'a de l'or là-haut encore. Très bien. Est-ce qu'il y a des trocs intéressants là Pas de ouf. Pas de ouf, je vais pas les embêter plus longtemps, on est pas là pour ça. Bon écoutez, là je m'étais fait une passerelle d'ailleurs les amis, hop. Voilà. Allez, on va... Euh... <rires> on va les laisser tranquille On va aller se rendre dans l'end. Et donc c'est cool, hein, parce que du coup dans le dernier épisode, vu qu'on a miné d'XP, bah, ça nous a permis, vous voyez, d'avoir un petit chemin sympa. Euh, alors attendez, est-ce que j'ai envie de récupérer l'or en même temps sur le chemin, parce que je vais être assez tranquille là. En vrai, de vrai. Il va rien dire lui. Il va juste balancer à ses parents, mais c'est pas grave. Voilà, on récupère un petit peu, comme ça on est tranquille. Voilà, là déjà. Normalement, j'ai de quoi me faire un petit lingot d'or. Ah, et ben c'est pas, pas non plus suffisant, mais. Allez, dégage Hop, on passe par ici Voilà, superbe Et voilà, j'ai un petit peu allergie. Euh, non, allergie, c'est pas bien. J'ai un petit peu élargi. Euh. Cette tunnel, je me chie dessus, est-ce que c'est bon Oh là là Donc là on arrive tout droit dans le Stronghold hein. Ouais Aïe aïe aïe Aïe aïe aïe Bon Euh oui alors Sodo Enderperle Attends mais là t'es en train de me dire qu'on y est direct là Là je vais rentrer je vais sauter quoi Je vais sauter, on va y aller, y a pas de retour arrière possible en fait Y'a pas de retour arrière possible en fait. Bon les amis! Les amis, les amis. Ok. Après, attends, attends, attends, je bouge, je bouge. Je, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça là. Faites gaffe à pas tomber, attention. Allez, on est parti les amis. <rire> euh, C'est parti. Oh purée. Déjà. Oh purée, déjà on est safe Enfin je pense On est dans un endroit safe et ça c'est pas mal J'espère vraiment que l'end n'est pas horrible Vraiment hein. J'espère vraiment que l'end est bien Parce que vous savez des fois il y a, y a des îles Où il y a tellement d'enderman Ou alors il y a tellement de tours Compliqués et tout Là si ça se trouve il y aura genre pas beaucoup de tours et tout Enfin je sais pas, on va voir, j'espère Oh mon dieu Je suis en bord de map, ok ça commence Ça commence, allez on se remet dans le bain Ok, dommage. Oh purée. Ok. Donc là, le but du jeu, ça va être de casser toutes les tours. Est-ce que tu penses que je peux Est-ce que tu penses Est-ce que tu penses Magnifique ça. Est-ce que tu penses que c'est jouable ça Ce serait magnifique. Parce que, moi, oh, il y a des rumeurs qui me disaient. Oh ok. On n'est pas obligé de monter. Ok, alors j'ai cassé celle-là, celle-là et celle-là. Faut toujours rester euh, mobile. Parce que là, il me tire dessus depuis tout à l'heure. Donc là, faut casser ça parce que ça régène l'Ender Dragon. Voilà, bon, je me suis dessus. Oh putain, et si j'utilise tout, tout, toutes mes flèches pour ça, je suis mal barré. Hein. Allez, plus haut. Ok. Ok, je l'ai eu. Encore un en cage, il y en a encore un en cage. Il est pas compliqué cette end. Et ça, c'est pas mal. Ça, ça me plaît. Allez. Allez. Oh là là, c'est magnifique. Eh les gars, tous ceux qui me disaient qu'il fallait grimper. Ok, je l'ai eu. Plus que... Il y en a plus que trois, les gars. Il y en a plus que trois. Dont lui. Ok. Je me suis tué, tout va bien. Ok, le dernier. Le dernier. Oh purée, c'est le dernier, messieurs dames. C'est le moment où il faut pas se laisser abattre. C'est le moment où il faut y croire. Ok. Plus haut. Plus haut. Je l'ai eu, c'est bon. Il est finito. Il est finito. Oh purée. Oh, je vais te ken la race avec mon power 5, mec. T'es même pas prêt. Oh là là. Ce que je lui mets. Ce que je lui mets. Les Enderman ils sont pas contre moi. Non, par contre, faire gaffe aux flèches quand même. Enfin, c'est pas aux flèches, c'est à l'arc. Faut faire gaffe, parce que j'ai pas non plus euh, résistance de ouf quoi. Merde. Au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Voilà. Oh purée. Ah. Alors ça, ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Oh là là Oh putain Oh j'ai de la chance Oh là j'ai de la chance Je suis J'ai beaucoup de chance Est-ce que j'y retourne ou pas Parce que j'ai que deux Ender perles. Hein Allez Oh non Ok, ok, ok je me casse, j'ai compris. Ok magnifique. Il est à la moitié de sa vie à peu près. Il va revenir à la charge. Là ici hop Magnifique Dommage Magnifique Derrière la tour Hop Dommage Ok Bon moitié de sa vie Viens par là bonhomme Viens par là bonhomme Tu n'iras pas loin Pourquoi ça passe pas Pourquoi ça passe pas Je ne sais pas Ok je l'ai eu Dommage Ça va en vrai On est très très bien les amis Je suis tellement heureux Oh là Un petit peu moins un petit peu moins, un petit peu moins Je suis content d'avoir un stuff netherite hein. Je vais être très vite avec vous, je suis content de me sentir en sécurité hein. <rire> Oh la vache, à la gigine Allez, viens Oh non, dommage Bien mon pote Si tu reviens au milieu, on est, on est pas mal Il a pas l'air très serein, l'ender dragon hein. Je lui fais peur hein. <rire> Okay. Alors là je fais une mauvaise démonstration là J'ai pas eu de problème encore avec les Enderman Je suis heureux parce que moi les Enderman c'est ce qui me fait euh... C'est un des éléments qui me fait quand même un peu peur hein. euh... et Là je, je la fais J'ai encore pas mangé d'Ender euh... Enfin vrai, de, de pommes en or et tout Allez viens Viens Viens viens, Loulou viens Loulou Allez Loulou Louloute, hein, viens louloute Oui, non Oh c'est pas vrai Ok, ok Ok Ok C'est maintenant Allez J'arrive pas à taper J'arrive pas à le taper. Allez, allez, allez J'arrive pas à le taper Je me chie dessus, je me chie dessus Non, vas-y, il la fin. Je veux chie dessus pour de vrai Allez, c'est maintenant Oui Oui NON NON On était si proche Vas-y Oh oui Oui Oui, oui <rire> Oh, je suis trop content 45 niveaux Oh, je suis trop content, bordel Mais vraiment vous... Et là-bas, il y a le truc de... Ok, super, pour aller dans l city etc. Oh, je suis tellement content, les mecs Je vous jure, c'est pas des blagues Non, parce que vraiment, la dernière fois que j'ai dû faire l'Ender Dragon tout seul, c'était à l'époque où il n'était pas comme ça. C'était encore plus simple et tout. Oh, mon Dieu Oh, je suis tellement content, les gars, de l'avoir fait tout seul Et de l'avoir réussi Et vraiment, la dernière fois que je l'ai fait... Euh, de, de la sorte, c'était en multijoueur sur Madventure à l'épisode 50, les gars. Sans déconner. Ah si, peut-être sur, euh, bah, si, sur Madventure 2.0, mais bon, c'était pas ouf. Euh, voilà, ça c'est dit. Balle bal perdue. Là, alors attends, parce que hop. Ok, on va récupérer l'œuf. Et on va le mettre dans le musée de Madventure, bien sûr. Oh, les gars, on a fait le Ender Dragon. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. J'ai utilisé aucune Golden Apple. Et... Euh, aucune... Euh, Ender Pearl. Bon, après, <rire> mon stuff était pas mal. Oh là là mon dieu Oh je suis content On va pouvoir aller dans Land City et récupérer des Elytra et tout et tout Alors déjà dans un premier temps Moi ce que je vous propose c'est qu'on mette en sécurité euh, Lender euh, Dragon etc Enfin l'œuf de dragon euh... Mais non mais je suis con mais attends mais <rire> Il faut que je rentre à ma maison Et ma maison il faut aller là Oh les amis je suis trop content J'espère que vous aussi j'ai hâte de vous lire J'ai hâte de voir vos likes et vos pouces bleus Le générique de fin bien sûr emblématique Alors on va pas se le faire en entier Mais juste qu'on voit le logo quand même de Minecraft, hein, parce que ça reste quand même emblématique. C'est le générique de fin, c'est comme ça que, que Minecraft se termine en réalité. Enfin, en tout cas, à l'ancienne, quoi. Donc, euh, donc, voilà, ça fait trop, trop, trop plaisir. Et euh, pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs de voir l'end le, le, le, credit, parce que c'est assez sympa à lire, bah, je vous invite à aller regarder sur, euh, sur YouTube. Oh, par contre, je me suis chié dessus là. <rire> je croyais qu'il y avait un bug. Let's go. Let's fucking go. C'est trop bon, c'est trop bon. Salut les copains. Bon, bah, les mecs. Euh oui non attendez parce que le musée il est pas fait encore On fera le musée vraiment euh, de madventure Donc euh, pour le moment je vais le mettre en sécurité dans, dans des coffres Oh purée c'est bon ça Oh purée c'est bon C'est très très bon Et on va mettre ça Et eh bah ben, dans le coffre là du coup regardez Hop magnifique let's go C'est beau ça hop et hop Ouais enfin non je vais peut-être garder ça parce que dans l City On en aura probablement besoin Voilà ça c'est chouette Je garde ça sur moi quand même Tac, tac, voilà, parce que là, on va retourner dans Lend City, les amis Oh là là, c'est trop bon, ça, c'est trop, trop bon J'ai même pas rempli de troisième saut, d'ailleurs J'y suis quand même allé un peu à la one again Ender Pearl Oh, ça fait plaisir, je suis trop, trop refait Trop refait, vraiment, les mecs, je suis trop content Bref, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, très important Et nous, on y retourne On y retourne J'ai cru que j'avais oublié, euh, j'ai oublié une pièce en or, c'est parve. Eh, hey, j'ai affronté l'Ender Dragon donc là maintenant j'ai plus peur des piglins hein. Bon ils m'ont clairement tous chargé hein. Ils m'ont clairement tous chargé Je me suis chier dessus mais tout va bien Allez on retourne dans, dans l'end Alors Ce qui va être assez amusant maintenant Ce qui va être assez amusant maintenant C'est que tout peut basculer Tout peut basculer Parce que je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas Là on va se téléporter dans des contrées euh, spécifiques euh, Qui s'appellent l'end city D'accord donc en fait c'est les là c'est qu'une seule île Mais là on va se téléporter dans un... carrément dans une dimension parallèle Dans cette même dimension Et pour ça il faut jeter une Ender Pearl là-dedans là Dans ce trou là Le problème c'est qu'à tout moment Et eh ben je meurs et je perds absolument tout mon stuff Pour la simple et bonne raison qu'il peut y avoir des bugs Ou alors que je peux euh, envoyer mal l'ender Pearl. Bref en fait plein d'aléas euh, de la vie Qui font que malgré tout ce que j'ai fait je perds de tout Bon déjà ce qui est bien C'est qu'on a fait l'ender dragon Et ça c'est beau et ça c'est beau parce que l'Ender Dragon c'est emblématique. Mais si je pourrais ne pas perdre tout ce que j'ai, ce serait génial. Hein. Vous voyez Donc là je me fais un accès, d'accord Et donc là l'idée va être de jeter une Ender Pearl là-dedans. Est-ce que ça pue la merde l'idée Totalement. Est-ce que je vais le faire Est-ce que je vais me foirer C'est ça la vraie question, est-ce que je vais me foirer euh, euh, je, je pense que c'est encore plus stressant que l'Ender Dragon. Allez, on essaye. C'est bon. Oh purée c'est pas bon du tout là Non mais frères. Alors ça <rire> On a déjà On a déjà Land City, mais tu rigoles Alors je... non, euh, Franchement les gars eh, je vous... Non c'est un truc de malade Je vous explique ça Bon quand on est en multijoueur c'est pire hein, Parce que là dedans il y a des elytras Dans ce bateau même il y a des elytras Donc en multijoueur tout le monde se bagarre Il faut faire des, des millions de kilomètres hein, Vraiment hein. il faut faire des millions de kilomètres Pour trouver ces trucs là Et là j'en ai un tout de suite des, des mon spawn ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens, euh, mes acolytes vont être jaloux. J'ai bien fait de ne pas avoir ouvert ma aventure en public encore. Hein. <rire> on est bien en solo. Hein. Là, au moins, je peux prendre mes Elytra tranquille. Je peux même en prendre plusieurs. Comme ça, je pourrais les vendre. <rire> je me fais un petit commerce, comme tu sais. Et après, j'ouvrirai ma aventure à mes acolytes euh, sur le serveur. Et là, ils seront dans la merde et devront me payer cher. Alors, on va éviter de tomber dans le vide. Hein. Hop. Ah, j'aurais dû prendre des fusées sur moi. Directement, mais c'est pas grave. Bon, ça, ce sera pour le, pour le retour, les amis. Tac, tac, tac. J'angoisse absolument. Hein. Je, je suis en pleine angoisse d'être au-dessus du vide comme ça, mais bon. Là, c'est bien. On n'a pas besoin d'aller trop loin. C'est juste à côté. <rire> Allez, let's go. Let's go. Alors, petite astuce également. Comme on peut avoir des effets de lévitation, donc s'envoler et ça peut être très dangereux. Moi, je sais qu'apparemment, quand tu casses ça, et eh ben si tu manges le chorus fruit, et je parle pas de l'application, hein. Euh, que je mette à la place peut-être du seau d'eau Je sais pas, de la pomme en or Non, à la place du totem of undying Voilà, si je mange ça C'est ultra dangereux, ça me téléporte, oh mon dieu Mais ça me permet justement de, de se téléporter au sol Et du coup Si jamais je suis en plein dans le ciel Si je panique, je peux manger ça Et ça me rétéléporte au sol et je prends pas de dégâts Donc on va en prendre alors pour ceux qui ont la rêve de Madventure, j'avais fait une forêt de Chorus Flower, donc vous voyez le cratère qu'on a là sur cette saison de Madventure euh, Là-dedans je mets plein d'arbres, Bah imaginez-vous que je mets plein d'arbres comme ça de Chorus Flower, ouais, non, non ça, ça, ça, c'est dégueulasse. C'est à partir de là que je mettais l'asset de Madventure saison 1 d'ailleurs, hein. c'est à partir du moment où j'ai fait n'importe quoi, <rire> donc on va pas faire n'importe quoi. Et on va directement rentrer, bah, en fait on pourrait directement aller dans ce bateau là, euh, j'ai pas assez de blocs pour ça. 26 blocs là ça suffit ou pas tu penses Je ne sais pas, vas-y j'y vais, je, je tente Est-ce que je... Au pire c'est pas grave là, je risque rien Enfin je, je vais juste avoir un comité d'accueil là-haut Mais comme ça j'ai tout de suite les Elytra Et je suis tranquille Parce que qui dit Elytra dit que je peux planer Donc euh, au moins je peux voler quoi. Ah j'aurais vraiment pas assez C'est dommage hein. J'aurais miné quelques blocs et j'aurais été tranquille Ah c'est vraiment dommage il m'aura fallu pas grand chose. Donc là si je mange une chorus flower il se passe quoi J'ai trop peur d'essayer. J'ai trop peur de risquer. Je préfère le faire si je suis dans la sauce. Mais autant y aller safe. Si déjà on peut être safe. Voilà. Allez hop on descend. Oh là oh <rire> Allez bon écoutez c'est pas grave, on va déjà faire ça. Ce sera déjà pas mal. Hein, ça rajoute toujours un petit peu de piment d'Espelette euh, C'est important. C'est important. Allez, c'est parti Bonjour à tous. Ah oh, oui, c'est vrai, assez chouette, ça c'est chaud ça. C'est vrai que c'est bête Alors ça, faut faire gaffe parce que ça peut te faire voler. Bon j'ai compris. De toute façon, je suis, je suis, bien stuff. Alors autant y aller. Eh franchement, c'est vrai que j'ai un stuff de baiser. Hein. Autant en profiter. En plus, je suis tranquille. Les shulkers, en plus, alors les shulkers, ils m'ont rien looté. Hein. Ça s'appelle des shulkers hein, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui découvrent Minecraft. Hein. Et en fait, ces trucs-là te permettent après de crafter des coffres spécifiques que tu peux déplacer, donc un peu comme des sacs à dos. Voilà, j'avais oublié, mais c'est vrai que tout le monde se bat sur les serveurs pour avoir ces choses-là. Donc, euh, c'est assez intéressant à avoir, malgré leur danger euh, à affronter. Voilà, là, ça me fait voler, mais ça va, je suis safe, normalement. Ok, j'ai récupéré une shulker shell. Donc là, c'est un peu dangereux, parce que je vole. C'est absolument pénible. Lévitation pendant 10 secondes. C'est très dangereux. hein Ça me fait flipper. Ok, bon, j'ai qu'une seule shulker shell. On va attendre que la lévitation s'arrête. Laissez moi tranquille. Et donc avec euh, 4 shells je crois. Sachant qu'il loot pas toujours hein, comme vous pouvez le constater. Avec 4 shell shells on peut faire justement une, une, un coffre spécial. Superbe j'en ai deux. Oh la chance que j'ai. Attends, je veux, je veux continuer par là. Je vais récupérer les endroads. Ça pour la décoration, c'est superbe. On va aller par là. Salut mon ref. Bah alors. Oh putain, il m'a looté encore. Et par contre j'ai de la chance de ouf hein. Et cet épisode c'est encore l'épisode de la chance hein. Je suis heureux Je suis heureux Allez on va profiter de l'effet pour monter 3 secondes de lévitation Go go go go go go go J'adore ces bruits Hop On récupère les endroads j'adore Ça permet de faire un joli bar Hop toi t'es mort Allez on sait bon on peut faire notre coffre What Incroyable Non mais c'est pas possible Ah je croyais que j'avais looting sur l'épée mais j'ai pas looting oh, Ouais il m'a looté encore Par contre ça ça craint Voilà bon, je suis safe hein. Tant que je suis là euh, sous ce toit je suis safe Le plus important c'est pas de voler dans l'air Oh merde Voilà Eh mais j'ai plus de bloc Oh mon dieu Au secours Arrête Ok c'est bon Ah il me faut absolument un bloc Pour euh, me bloquer si jamais je, je, je vole Voilà, foutez-moi la pelle. À bon, j'ai pas besoin de l'arc. Allez, on va attendre tranquillement. On a quoi là-dedans Une pelle Fortune Efficiency 3. On prend du fer, de l'or et un casque protection en fer. Bon, toujours ça. J'ai pas Silk Touch, dommage. J'aurais pu récupérer l'Ender le... Chest, mais c'est pas bien grave. Alors, pareil, on va récupérer un maximum d'aide. Rod. On va pas encore continuer l'ascension si. Attends déjà, je récupère ça, ça c'est à moi. Ah bah si bah je vais monter Je vais monter. Il y a plein de chemins en fait, c'est fou. C'est gigantesque, c'est pas si grand que ça Mais c'est assez imposant quand même. Hop. On va monter en toute sérénité. Il y a pas de raison de paniquer parce que tout se passe super bien. Là j'ai un petit, un petit moi la paix. Oh non. Mais... Bordel Tu vas mourir Voilà. Et... Ils arrêtent pas de looter. Ok, donc il y a plus rien là-haut. Euh, J'ai 7 Shulker Shell en hein, frère. Eh, hein hey, je vous jure, je vais faire un commerce quand j'ouvrirai le serveur aux acolytes. Je vais leur vendre mes trucs. Et je vais être riche sans rien faire. Ça s'appelle de l'investissement. Bon. Donc, on va continuer les autres chemins. Donc, on va redescendre ici. On a fait cette tour, du coup. C'est très, très bien. On a même fait ça proprement, franchement. Je suis assez content. On a fait cette tour. Euh, par là. Par là, ça va être pour mener au bateau. Donc, c'est là-bas qu'on va avoir les élitras. Très important. Ça va, il est pas gigantesque. Hein. Pour moi, la paix. Pour moi, la paix. Voilà, oh là oh là oh, là, oh là, oh là, oh dommage, dommage, dommage Dommage Est-ce que je peux toucher Non ah, ça, ça va être très chiant ça Ça, ça va être très chiant Faut que j'attende un peu Et que je me protège un max D'accord, je peux pas me protéger, bon c'est pas grave Je vais monter, j'ai compris, je vais profiter de la lévitation Il veut pas me laisser tranquille ici Y'en a, j'ai l'impression ils sont plus forts que d'autres, hein, quand même hein. Wow, mais c'est pas vrai C'est quoi cette chance que j'ai pas j'avais de la chance jusqu'ici, et là, ça craint. Ok. Ça tire à balle réelle. Tu meurs. Ok, ok, t'es mort. Et y a rien là-haut, en plus. Ok, bon, d'accord, super. Ah si, là, ici. Ok, déjà, on peut récupérer. Les endrods, on en récupère un maximum. Voilà, c'est superbe, ça, c'est superbe. Euh Ok, très bien, très bien, très bien, très bien J'adore, j'adore ce qui se passe les amis Je ne sais pas vous, mais moi Je suis heureux <rire> Ah c'est fou C'est fou, c'est fou, bon alors il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu encore En bas parce que du coup Monsieur m'en empêchait, mais c'est pas vrai m'emmerde lui hein Il m'emmerde, dégage Deux secondes à tenir Parfait, voilà Arrête de me saouler toi Bon du coup il y a quoi ici, mais en fait il y a rien c'est bon on a tout fait là Nul Bah là y a plus qu'à aller euh, sur le bateau quoi Alors j'ai deux perle. Je peux tenter quelque chose Je peux tenter quelque chose Mais c'est un peu euh, plus la merde quoi comme idée Ah non si ça peut le faire les gars Regardez ce qui va se passer ça va être magnifique Regardez bien oh. C'est un coup à se niquer quand même hein. Oh mon dieu parce que là si je tire derrière Oh je sais pas vous mais ça sent pas bon l'histoire là Allez Je suis un boss Je suis un putain de boss en fait. Je suis un putain de boss Je suis un putain de monstre Allez Allez Ça part Ça part Et c'est ici Que tout commence Ok Messieurs dames Les élytras Wouhou <rire> Let's fucking go Donc les Elytras à tout moment Et puis ce qui est bien du coup C'est que la nouveauté Donc de la, depuis la snapshot Alors je sais plus laquelle Mais donc depuis qu'on a commencé ma aventure C'est que maintenant on peut les équiper directement comme ça Avant on pouvait pas hein. Avant t'étais avant, dans la merde fallait que tu fasses ça Ça Ça Tu vois Là maintenant Tu sautes Et hop là tu équipes tes elytras Oh c'est génial C'est absolument fou Oh Efficiency 3 Unbreaking 3 Banaphartropod nul. Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Oh là là, mais c'est la même pioche que j'ai déjà. Euh. À la maison, bien sûr. Ok, superbe. Bon, là, on a Mass Truc, Protection 3. Je prends parce que ça, pour les acolytes, ça fait toujours plaisir. Efficiency 3, Fortune 3 pour l'appel. Les betteraves, on s'en fout. Oh, je suis trop content. Oh c'est trop bien l'end. Instance Heals. On va prendre, c'est toujours sympa. Donc, c'est des potions qui nous régènent la santé directe. Il est où le mec là Je sais pas. C'est super sympa et il y a une tête d'ender dragon à récupérer ici. Moi, je veux. Oh non, c'est pas grave. On a tout récupéré ici. Je prends mes elytras et je m'en vais. Oh, j'ai cru que je mourais. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, c'est magnifique. Par contre, j'ai cru vraiment que je mourais là. Et là, je peux remettre mon armure direct. Euh. Ok, la tête, elle est là. Oh là là, incroyable. Cet épisode est incroyable les amis, vraiment hein Alors il faut qu'on rentre maintenant Il faut qu'on s'assure de terminer cet épisode à la maison Parce que c'est pas fini, il faut encore rentrer Par contre on va faire la miniature de la vidéo, clairement les gars <rire> Je vis pour les caméras hein <rire> Et voilà, on a la miniature Je <rire> suis mort, on remet le FOV Alors c'était à 80 <coughs> <coughs> J'ai des palpitations au cœur. je suis désolé euh, Je suis pas serein Je reprends mes Elytra euh, Par contre, niveau Ender Pearl Alors ça c'est très dangereux ça il me reste une Ender Perle si je la foire Donc là il faut absolument que je me fasse un Ender Dragon Un Enderman pardon Voilà bon normalement je m'attire pas tous les autres Voilà Parce que ça peut être très vite dangereux euh, Ce qui est bien voilà, c'est qu'on peut fermer les Enderman Allez viens là mon ref Voilà au moins j'ai trois Ender perles Si jamais ça part en steak Allez on y croit maintenant Il faut refaire le chemin en sens inverse et on espère que rien ne va se passer mal. Je vais préférer prendre des blocs sur moi. Et on va directement prier directement. Mais en vrai, de vrai, il n'y a pas de raison. Ouais, oh, superbe. Superbe. Les amis, je vous kiffe. Voilà, je vous kiffe. J'ai kiffé cet épisode. Le meilleur épisode de tous. J'espère que vous l'avez vraiment apprécié. Et je compte sur vous, les gars. Bombardez-moi. Vraiment hein, bombardez-moi cette purée de barre de likes Je compte sur vous, faites péter les commentaires également Ça aide énormément Et nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode Peut-être prochain live, c'est Mkolo. Je vous fais plein de bisous, on est à la maison Stay safe, on a les évitera. Allez, ciao tout le monde dit le me oh, Un d'Underperle Ouais ouais j'ai fait pareil Regarde, regarde l'Eidy la là, elle est en train de faire une crise d'épilepsie Casse-toi, mais vraiment Ouais <rire> Vraiment, s'il te plaît, vraiment non, vraiment. Le mec, il a... Il a chaud